Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh Vous avez été encore nombreux à m'envoyer du coup vos messages sur Twitter, Instagram et Facebook et je vous en remercie. Donc si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, voilà c'est écrit bien dans la description. Allez, on commence avec la première histoire parce que comme ça vous allez pouvoir voir de quoi je parle pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, c'est parti Et on commence avec Thomas. Thomas a 15 ans. Et il s'achète une boîte de Ghost from the Past, premier du nom. On est dans le thème puisque Ghost from the Past 2 est en train de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Et dans Ghost from the Past, il y a bien évidemment des cartes Ghost. Et coup de chance, Thomas achète quelques boosters et tombe sur une Ghost, sa première Ghost. Il est tout content, ça y est, enfin une carte rare qui vaut de l'or En de rien les gosses sont assez recherchés par les collectionneurs Du coup Thomas s'empresse de la sliver Et de la montrer à sa famille Tout content il va vers sa mère en disant Regarde maman j'ai une gosse c'est mon... une carte rare Sa mère qui s'en fout un petit peu en mode oui bon, c'est bien etc Il va voir sa petite soeur tout content Regarde une gosse et sa petite soeur lui pose la question Du coup comment ça se fait que la carte est toute blanche Et qu'elle n'a pas de couleur contrairement aux autres Alors il lui explique que c'est justement la rareté de la carte Sa soeur du hop je trouve pas ça beau A savoir que sa petite soeur a 4-5 ans donc bon c'est plutôt, c'est pas beau caca. Donc la carte c'est pas beau caca, il la range dans son classeur de cartes, et voilà. <rire> c'est une carte de collection, donc voilà. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce serait trop beau pour être vrai, malheureusement pour lui. Sa sœur qui trouvait cette carte trop caca, décide de la colorier. Et pas la colorier un petit peu, hein, De mettre des gros gros coups de feutre dessus, bien évidemment euh, des feutres indélébiles de l'école de marque dégueulasse, qui fait que la carte est totalement foutue. Lorsque Thomas rentre de l'école et qu'il voit son classeur ouvert et sa petite sœur en train de dessiner sur sa ghost, il pète un câble. Même s'il aime beaucoup sa petite sœur, cela ne l'a pas empêché de l'insulter de tous les noms, et les parents de Thomas sont du coup intervenus pour le gronder et il a été puni. Il n'a plus eu le droit d'acheter des boosters du coup pendant un certain temps parce que sa sœur a dessiné dessus et parce que du coup il a engueulé sa sœur. Alors la carte du coup n'a plus aucune valeur, hein, puis elle ressemble plus à rien du tout. Mais bon, du coup Thomas pense si tu as une petite sœur à ranger tes classeurs en hauteur pour éviter qu'elle les attrape et qu'elle dessine. Thomas a été raconté par Xenox, et Xenox est un jeune collectionneur. Quand je dis jeune collectionneur, il a 17 ans actuellement, et ça fait déjà 10 ans qu'il collectionne les Yu-Gi-Oh Toutes les cartes qui peuvent sortir, les decks, les boosters, tout Mais, il ne les ouvre pas Il achète tout pour une collection tout en scellé. Il se dit qu'un jour, avec le temps, ça prend de la valeur. Thomas est quelqu'un d'assez conservateur en ce qui concerne ses objets. Hein. Il, a, il aime bien les collectionner, ne pas les abîmer, n'aime pas les vendre. Il les range même dans des sachets, histoire que ben, tout soit nickel. Sauf qu'un jour, Xenox déménage. Du coup, il faut tout mettre dans des cartons, il fait bien attention à tout bien ranger, tout bien nettoyer pour éviter qu'il y ait de la poussière partout. Il est un peu maniaque, hein, mine de rien. Du coup, il range tout ça dans un carton qu'il ferme bien proprement avec marqué dessus « Collection Yu-Gi-Oh ». Du coup, le déménagement se passe bien, Xenox arrive dans sa nouvelle maison et découvre sa nouvelle chambre, un peu plus grande. Du coup, le camion de déménageur arrive, il est obligé de se garer au niveau de la cave, puisque c'est le seul accès pratique pour le camion, et il décharge tout ça dans la cave. Bon, il commence à faire tard le soir, ses parents décident du coup d'aller manger un petit bout, et en attendant... Euh, qui chez eux que les meubles soient montés, ils dormaient le soir chez leur grand-mère qui habitait à quelques kilomètres de là. Et ce soir-là, malheureusement, une pluie terruvienne, des inondations, hein, c'est ce qui arrive très fréquemment de temps en temps, il y a des grosses pluies et des inondations, et manque de bol pour lui, la cave a été inondée. Le lendemain, quand il revient, vider un petit peu l'eau qui avait envahi la cave, il se rend compte que toute sa collection se trouvait aussi malheureusement dans l'eau. Mais cette histoire termine bien, puisque, comme je l'ai dit avant, il était très soigneux, il a tout rangé dans des gros sacs, fermés avec des zips, etc., ce qui fait que sa collection... A été un petit peu. Il y a une partie qui a malheureusement où le zip était pas bien fermé ou autre, où l'eau a pénétré et tout est foutu. Du coup, il a ouvert, il euh, y avait des displays neufs, il a pu ouvrir et récupérer les boosters. Mais le 3 quarts de sa collection est intact. Heureusement pour lui, c'est une histoire qui termine bien, oh, mine de rien, mais c'est quand même dingue. Donc attention où vous stockez vos cartes, hein. voilà on le dira jamais assez, mais comme le cas précédent en hauteur, et bien là pour le coup, la cave, il n'y avait pas plus bas. On passe au cas numéro 3 et le cas numéro 3 il s'agit de Morad. Morad m'a envoyé un message en me disant mec faut que je te raconte un truc. <rire> quand je vais vous dire ça, vous allez quand même un peu halluciner. Morat c'est un joueur. Donc, déjà, voilà, il collectionne pas spécialement. Il a un deck de coeur avec lequel il va souvent jouer dans les boutiques, en fait, faire des petits tournois, etc. Et son deck de cœur, c'est un deck assez connu de l'animé, c'est le deck Roid. Donc, ça fait des années que, bah du coup, quand il voit des cartes Roid à l'unité, il les achète pour un peu pimper son deck, vous savez, des cartes de collection, etc. Et un jour, lors d'un tournoi boutique, un nouveau joueur arrive avec des classeurs et il voit une carte Roid qu'il ne connaît pas. Alors, ça étonne un petit peu Morad, puisque de base, bah, il a la collection complète complet, et cette carte ne lui dit rien du tout, elle a un effet vraiment bizarre, et il pense que c'est une fausse carte. Le mec lui assure que non, non, non, la carte est bel et bien vraie, c'est une carte authentique, hein. regarde, il y a même le numéro, tu peux le chercher sur carte market, tu le trouveras. Alors Morad, il note, il va chercher sur carte marquette, effectivement, la carte est vraie. Il s'agit de Terror Top Vitesse -roid, une carte, ma foi, de base banale, mais là elle a un côté brillant bizarre. Oui parce qu'en fait il s'agissait d'une ultimate et c'est la première fois du coup que Morad voyait une ultimate. Alors il s'est dit, oh là là il faut que j'arrive à pouvoir obtenir cette carte parce que j'ai pas d'ultimate dans mon deck, ça serait bien de le pimper un peu. Du coup il demande au mec naturellement, bon combien tu m'en proposes Morad n'a pas de carte à échange parce que comme je vous l'ai expliqué il a acheté toutes ses cartes unités unité pour pouvoir faire son deck roid. Mais il avait pas fait gaffe que cette carte là coûtait énormément et malheureusement le vendeur va pouvoir en profiter un petit peu. Le vendeur lui montre un petit peu ce qu'il y a sur Card Market et il a été assez intelligent. C'est-à-dire que juste avant de.. Que, que, pendant que Morad en fait faisait sa recherche, il a ajouté toutes les ventes, terror trop vitesse -roid, à son panier et a mis la sienne en vente à un prix assez exorbitant. 10 000 euros bah, Morad se dit, c'est même pas la peine. Une carte qui vaut 10 000 euros, jamais j'aurais. Jamais je pourrais acheter une carte comme ça, c'est beaucoup trop cher. Effectivement, c'est un peu beaucoup trop cher. Sauf que le mec tu fait Attends, attends Je vais te fais un prix d'amis qui ah, se dit bon, pourquoi pas, hein. après tout euh, il vient de toucher euh, de l'argent de poche de sa grand-mère c'est son anniversaire il y a pas longtemps, donc il avait un petit peu de sous sur lui, il va au distributeur le plus proche, accompagné du coup de la personne qui voulait changer la carte, et là vous le sentez venir déjà actuellement où je vous parle, j'ai été jeter du coup un coup d'œil sur market. la carte, même si elle cote un petit peu, en français coûte autour de 60, 70 euros, allez voilà elle est trouvable autour de, entre 60 et 70 euros, en français un peu moins cher dans les autres langues, bon sauf que le mec du coup lui fait une offre de 250 euros. Morad, il essaie un petit peu de marchandise, il fait non c'est beaucoup trop cher 250 euros je pourrais pas jamais mettre cette carte. Et le mec lui sort. Ouais mais cette carte là elle est unique. Je suis le seul à l'avoir, c'est une carte officielle, tu ne trouveras jamais nulle part ailleurs une carte comme ça. Morad se dit bon, ouais c'est pas grave, allez je craque mon PEL, je dépense tout, j'achète la carte. 250 euros du coup. Spydroid Terror trop. Qui n'en vaut que 60. Morad tout content à sa carte. Il se dit ça y est je vais pouvoir faire une affaire. Il veut la remettre en vente du coup sur Card Market. Il se dit c'est pas grave. Euh, J'ai une carte qui coûte cher. Je vais essayer de flex du coup dessus et de regagner de l'argent. Et lorsqu'il veut la mettre en vente sur Card Market le soir une fois rentré chez lui après avoir pris le bus. La personne avec qui il voulait faire les échanges avait déjà vidé son panier. Du coup tous les prix sont apparus. Et Morad s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer. Faites attention vous achetez vos cartes. Même moi ça a failli m'arriver. Euh, alors pas en tant qu'acheteur, mais en tant que vendeur, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à voir qu'on vous propose un prix bas à mettre votre carte dans le panier pour ensuite vendre la leur en fait au même prix, un tout petit peu plus cher pour être sûr que la leur parte avant. Alors faut faire attention avec ça, c'est malheureux, mais voilà. Mais enfin, je me dis quand même que l'échange euh, il est quand même un peu bizarre. Hein. Bon, pour terminer, ça va être une petite histoire pour éviter que les vidéos soient trop longues. Généralement, je vais essayer toujours de vous caser une petite histoire. Et là, c'est la petite histoire du coup de Kevin. Je, je lis parce que c'est écrit euh, K. A-Y-V-E-3-N. Voilà. Kevin nous raconte du coup une petite histoire où... Euh, bon, il avait l'habitude d'aller dans une boutique. Et un jour, il y a quatre jeunes, du coup, âgés de 12 à 14 ans, qui arrivent dans la boutique. Et qui prennent un peu tout le monde de haut en mode... Ouais, c'est nous les meilleurs. Poussez-vous, on va tous vous éclater et tout. Il se la péter à mort. Limite, c'est le mec qui tape dans les tables en mode euh, shonen à mort. Bon, du coup, les expérimentés... Euh... La boutique rigole un petit peu, et il leur pose la question, qu'est-ce que vous jouez les gars, etc. Puis ils sont tout fiers, ouais, non on joue des decks héros et compagnie. Bon, ok, pourquoi pas, un hein, deck héros, euh, ça reste assez fort. Peut-être que c'est des mecs qui sont classés, ou je sais pas, hein, des mecs qui, qui ont un haut niveau. Et donc, il y en a un d'entre eux qui tombe face à Kevin, qui joue du coup un deck Sky Striker, un deck SS qui est très connu pour être assez fort, euh, surtout qu'il s'était il y a quelques années, du coup, le deck est le pire costaud. Et Kevin l'a éclaté. Mais genre, euh, éclaté au point de faire pleurer euh, le jeune de 12 ans. <rire> Décidément, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent dans l'émission. Ah mais il l'a complètement éclaté, il m'a dit ça a duré euh, quelques minutes et euh, boum quoi. Donc voilà, donc méfiez-vous avant de crier au loup comme que vous êtes les plus forts, n'oubliez pas qu'il y a toujours plus fort que vous. Voilà, l'émission est terminée et touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu et bah, de m'envoyer vos histoires comme d'habitude. On se retrouve du coup très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous à tous.